Bonjour à tous, on est parti au labour Premier but de ce labour c'est vous voyez tous ces petits raies gras là faut les enfouir pour, euh, pour qu'ils puissent pousser dans la culture de tournesol l'an prochain voilà c'est des jolis turicules de verre de terre il remonte euh, la matière organique et il supprime euh, les déchets là c'était du blé avant décompose tout ça dans le sol. Vous voyez que le labour ça, ça tue pas les vers de terre quand même. On en a encore dans nos sols. Pas mal de turicules. Vous voyez que il bon, y a un peu de couvert mais il est pas réussi. C'est surtout le régras dans les chintes là. Et quelques places dans, dans la parcelle. Où on est embêté vous voyez l'action là de la charrue les rasettes qui décollent les mauvaises herbes sur une petite couche qui enfouie euh, après avec les versoirs bonjour à tous on est rendu au maïs aujourd'hui là si vous vous souvenez c'était la parcelle où j'avais élaboré euh, au printemps je vais vous mettre en haut le lien pour la retrouver. Là, on est dans le Limon. Pour vous donner une ordre idée, je suis entre 10 et 12 litres d'hectare en consommation. Je roule à 7,5. Au printemps, je roulais plus vite, mais là, pour que ça enveloppe bien les résidus, je préfère rouler à 7,5 et ça s'en porte pas plus mal voilà les turicules de verre de terre ils ont bien dégradé les résidus de maïs il fallait voir le mulch qu'il y avait on, on le fait broyer déjà sous la coupe par l'entrepreneur le maïs les résidus et après on fait un rebroyage pour éviter que les s'il y a des pirales qui traînent, ça les détruit. Et là, on voit que les vers de terre, c'est ça, c'est les turicules Ils font du... du bon boulot. Ils ont réduit quasiment de moitié les, les résidus. Là, on voit qu'il y a pas mal d'activité. Et moi ce labour va permettre d'enfouir le reste des résidus qui vont finir de, de dégrader dans la terre. C'est quand même un limon blanc là et il faut pouvoir le labourer pour que la terre se réchauffe plus vite au printemps. Sinon ça serait problématique pour la levée du maïs. commencer dans il faut mettre en contrôle d'effort ensuite il faut mettre le pont avant pour que les quatre roues soient motrices pour faire le labo on utilise 956 avec une verne et quatre corps réversible voilà j'ai fait une petite passée pour voir comment ça allait et apparemment le réglage est pas bon faut que je règle le troisième point ça va pas du tout alors ce que j'ai fait en fait j'ai raccourci un peu le troisième point pour que le, le, le premier fer soit à peu près niveau il faut quand même que les quatre éléments travaillent à la même profondeur il bon, ya le contrôle d'effort après qui peut jouer mais c'est très important dès le début que les quatre fers puissent travailler à la même profondeur. Après il peut y avoir des réglages au cours du travail. Alors, pour vous présenter un peu les composants de la charrue, elles ont toutes des versoirs mais ceux-là ils sont un peu spéciaux par rapport à certaines charrues. C'est des versoirs hélicoïdo. Je trouve ces versoirs très pratiques. Parce qu'il retourne bien la terre par rapport à certains autres Brabants ou charrues. Ensuite, il y a le soc. Ici, nous, on a enlevé les pointes. On a quand même des pierres et ça va très mal les pointes. Ça sort beaucoup de pierres. Et dans nos sols argilo calcaires on n'a pas besoin de pointes. Ensuite, il y a les rasettes. Les rasettes, elles permettent d'enlever juste la les mauvaises herbes et la couche fine pour l'enfouir. Vous voyez là qu'il n'y a pas d'herbe. Voyez un exemple. Là c'est la, la couche superficielle que la rasette enlève. Et après le fer lui enlève cette partie. On essaye de labourer euh, pas trop profond, entre 18 et 20 cm, pas plus. Ce qui est bien sur cette charrue, elle est équipée de lames de ressort non-stop. Comme ça, quand il y a une pierre, la lame de ressort se contracte et ça permet de soulever l'élément pour pas que ça pète. Sur des anciennes charrues, c'était juste un boulon et quand ça prenait un rocher, il fallait changer le boulon à chaque fois, c'était embêtant. Après, nous, c'est pas non-stop hydraulique. Mais je trouve ce système de verne avec les lames de ressort vraiment, vraiment très pratique. Et un truc important aussi sur la charrue, c'est la roue de terrage. C'est elle qui, qui gère un peu la profondeur. On l'a réglé pour qu'elle fasse, comme je vous dis, aux alentours de 20 cm. Il y a des réglages aussi qu'on peut faire. Des fois, euh, on, on peut réduire euh, l'intervalle à des rasettes si ça bourre. On peut l'agrandir. Bon, là, on n'y touche pas. Un réglage aussi important, là, vous voyez, faut que le premier fer soit dans la voie du tracteur. Et ça, on le fait. Euh, à la mise en route en fait quand on achète la charrue celle là elle date de 2001 on avait fait les réglages pour que ça soit à la voie du tracteur si on change de tracteur il faut je vais vous montrer en fait il y a un système là ça fait comme un trois points aussi pour l'allonger et le mettre à la voie du tracteur alors sur les charrues réversibles, ça c'est le vérin de retournement en fait vous montrerai un peu comment ça se passe ça marche avec l'hydraulique et ça détourne la charrue pour mettre les fers dans l'autre sens et on verra ça un peu plus tard là vous voyez l'exemple type j'ai trop raccourci le troisième point il va falloir que je le rallonge c'est pas évident à voir il faut faire quelques mètres pour voir si si le réglage est bon Mais là je vais rallonger un petit peu j'ai trop raccourci là je vais vous le faire en décomposer en fait la manip là en fait c'est le contrôle d'effort là c'est pour euh, soulever la charrue ensuite là c'est en hydraulique euh, ce vérin là pour le retournement de la charrue bon ça normalement je le fais euh, quand je fais la manœuvre au moment que je suis en train de reculer pour reprendre euh, avant de reprendre la règle. un petit point euh, il me reste un champ de tournesol à faire on a pas réussi pour l'instant l'eau euh, y est encore je pense pas qu'avec les gels qui sont prévus là dans les deux trois jours euh, je pourrait pas y passer quand même s'il qu il y a quand même euh, du assez de terre mais bon si si on peut pas ben, on fera autrement ce qui est embêtant c'est qu'il y a des régras alors je vais du tout et sûrement du glyphosate et de passer un, un outil à dents au mois de mars mais bon ça sera pas aussi efficace que la charrue pour détruire les gras que, que j'ai fait l'autre jour et là dans le maïs il restera euh, dans cinq jours il restera plus que deux parcelles mais je pourrais pas les faire je ferai, au mois de mars aussi, au printemps, il y a encore de l'eau. Alors moi, je vais vous souhaiter une bonne année quand même, si on est passé en 2019. Et surtout, la santé et plein de bonheur. Et je vous dis à bientôt.